Eh bah dis donc, ça bosse dur. hein. hein. Ah, mais de quoi Bon, t'as avancé sur la suite Mais de quoi Bah, de quoi De l'épisode 4, tiens. Mais c'est qui C'est pas possible Tu sais très bien qui je suis. Je te rappelle qu'on est quelques-unes derrière. Ah, mais c'est quoi ce délire Ce délire, c'est que nous, on attend la suite. Et tes abonnés aussi. Ils sont sans maintenant, tu pourrais faire un effort quand même. À qui tu parles Euh, Ah, Ok. Bref. Ça dit qu'on tourne J'ai la méga mode. Euh... Ok Cool Bon, si tu veux, je prépare du thé pendant que tu te prépares. Ça marche On n'a qu'à faire comme ça. Au cas où vous l'auriez pas compris, ceci est la deuxième partie de l'épisode sur Matrix, Neuromancien et Inception. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille d'aller la voir ici. On en était où déjà Ah oui, Sion Dans Matrix, il s'agit de la dernière cité peuplée d'hommes libres dans le monde réel. Qu'en savons-nous C'est une cité, la dernière de l'humanité. On n'a pas d'autre refuge. Et où est-elle Dans le sous-sol, près du centre de la Terre, à la chaleur. Pour le coup, dans le roman, on a l'exact opposé. Sion est une colonie en orbite, autour de la Terre. Pour y accéder, on prend une navette depuis Orly, en remontant visiblement un puits, jusqu'au terminal de la Jalle. Ne demandez pas, ils disent pas ce que c'est. Puis, du terminal, en prenant un taxibule. Tout est normal. Petite précision. Ce voyage de la Terre vers Sion inclut une inversion de la gravité, ce qui nous indique que la colonie doit se trouver assez loin de la Terre ferme, et ce qui peut provoquer des malaises, plus ou moins graves, pouvant aller jusqu'à des hallucinations. Sion avait été fondée par cinq travailleurs qui avaient refusé de rentrer, qui avaient tourné le dos au puits et commencé à construire de leur côté. Ils avaient souffert de déficiences calciques et de défaillances cardiaques avant que la gravité centrifuge ne fût établie dans le tor central de la colonie. Vu depuis la bulle du taxi, la coque bricolée de Sion évoquait le patchwork des taudis d'Istanbul avec les plaques irrégulières et décolorées, griffonnées au laser de symboles Rastafari et des initiales des soudeurs. Alors, juste comme ça, je sais pas comment fonctionne ce système de puits, mais euh, ça a l'air vachement pratique pour, euh, genre, euh, je sais pas, euh, envoyer l'humanité dans l'espace. Bon, c'est vrai que faut pas le faire tout dans le coup, quoi. Bref, en l'occurrence, on pourrait croire que ça n'a rien à voir, mais si les deux cités ne sont pas construites au même endroit, elles sont toutes les deux isolées du reste du monde. Et si la Sion du livre est peuplée de Rasta, celle de Matrix Reloaded semble majoritairement composée de Babacool et de Rasta, aimant bien faire la fête. Autre chose à noter. Vous souvenez-vous comment les équipages des vaisseaux font pour désactiver les sentinelles qui les attaquent EMP armée ça fait sauter tous les systèmes électriques dans le champ d'action. C'est notre seule arme contre les machines. EMP signifie pulsion électromagnétique, traduit parfois en français par bombe à impulsion. Si vous vous souvenez, dans la description de Keyes, on apprenait qu'il y avait eu une guerre avec la Russie. Un peu plus loin, on apprend que durant cette guerre, des navettes ont pu faire une percée dans les défenses ennemies en utilisant des bombes à impulsion. Ces bombes, qu'elles soient nucléaires ou non, existent réellement. Les impulsions électromagnétiques peuvent être d'origine humaine, comme les armes utilisées dans le livre ou dans le film, mais elles peuvent également être d'origine naturelle, comme les éclairs. C'est ce principe qui fait qu'en cas de fort orage, vos appareils électroniques en prennent un coup, comme vos télévisions ou vos ordinateurs qui n'aiment pas s'éduquer. En parlant d'ordinateur, il va être temps de s'attaquer à ce qui touche à la programmation. Dans le roman, on apprend que les logiciels sont protégés par de la glace pour Générateur de logiciels anti-intrusion par contre-mesure électronique Bon, en version originale, c'est plus simple, c'est ICE pour, attention, accent Intrusion Contre Electronics Soit contre-mesure électronique d'intrusion il s'agit d'un terme inventé par William Gibson dans la nouvelle gravée sur Chrome en 1982. La glace est représentée par des murs de glace, de pierre ou de métal, ce qui correspond plus ou moins au pare-feu ou firewall inventé quelques années plus tard. Dans la science-fiction, il y a plusieurs types de glace. La blanche, qui va simplement déclencher une alarme. La grise, qui sert à se défendre. Et la noire, qui va traquer l'intrus pour le détruire. Oui, parce que la glace peut être une intelligence artificielle. Et là, je vais extrapoler, mais je suis à peu près sûr qu'on peut rapprocher la Black Ice de l'agence. Mais attention, ceci est une théorie, pas une affirmation, à prendre pour argent comptant. Disons que, vu sa complexité et vu qu'elle est peuplée de logiciels, la matrice est un système d'exploitation, comme votre macOS 10, votre Linux Mint 18, votre Windows Vista. Je suis désolée pour vous si c'est le cas. Regardons. Au départ, l'agent Smith et les autres agents font ici clairement office d'une sorte d'antivirus. Ils doivent empêcher les intrusions de programmes dans la Matrice qui pourraient nuire au système d'exploitation. Et Smith n'hésite pas à tuer pour cela, passant par la corruption pour parvenir à exterminer la menace. Nous sommes donc d'accord. Je ne vais me souvenir de rien. Bon, vu son efficacité et ses dommages collatéraux, on va imaginer que la Matrice est un système Windows, et que l'agent Smith est avaste. En fait, Smith est une IA qui finit par prendre conscience du fonctionnement de son univers. Et de parfum antivirus, il finit par devenir un virus intelligent, tellement obsédé par la mission qu'il s'est donnée qu'il tente d'intégrer et d'envahir le monde réel. Smith, qu'il se soit, il n'a pas le profil d'un agent. J'ai besoin de m'échapper. J'ai besoin qu'on me libère. Hein et... Une fois que nous aurons détruit Sion, ils n'auront plus besoin de moi. Est-ce que tu comprends ça J'ai besoin des codes. Je dois m'introduire au cœur de Sion et tu dois me dire comment je dois faire. Attention, comparaison flippante. Smith, dans Matrix, c'est un peu comme si, à la base, vous aviez plusieurs antivirus sur votre ordinateur et que Avast commençait à bugger, crachant ou corrompant les autres antivirus, puis essayant par tous les moyens de sortir de votre ordinateur. Un antivirus, il se transforme par exemple en cheval de Troie, s'insérant dans vos emails pour s'envoyer à vos autres contacts et infecter ainsi les autres ordinateurs. Ce qui nous amène à une théorie, et pas des moindres, et je précise qu'il s'agit là d'une analyse purement personnelle. L'analyse de pente. Et si la prise de conscience de l'agent Smith était une reproduction de ce qui est arrivé des siècles plus tôt avec les machines je m'explique. Morpheus nous apprend assez vite que bien d'un siècle plus tôt, les humains ont créé une intelligence artificielle tellement importante qu'elle a engendré des machines intelligentes qui ont fini par se soulever contre l'humanité. Terminator style. À un moment donné, à l'oreille du 21e siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Et si l'agent Smith, IA consciente de son état, représentée par un homme en costume noir au XXe siècle, était en fait une représentation de cette IA qui se sait être un programme dans un programme et veut investir le monde réel L'analyse de Pampa Bon, revenons sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est que dans Matrix, les humains ont créé une IA surpuissante qui a fini par esclavager ses créateurs. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'histoire de Matrix n'est pas forcément incompatible avec celle de nos romanciens, même si William Gibson avait prévu une parade pour éviter que ça n'arrive, la police de Turing. Dans le livre, il existe une loi que l'on peut supposer internationale, la loi de Turing du nom du créateur, de l'ancêtre de l'ordinateur et accessoirement, l'homme qui réussit à déchiffrer la machine Enigma permettant de mettre un terme à la seconde guerre mondiale. Rien que ça. Pour en savoir davantage, je vous conseille d'aller voir cet épisode de La preuve par vieux de y e qui explique en gros le bonhomme. Mais après, hum, sinon c'est chiant. Chez Gibson, la loi Turing limite l'intelligence des IA il est illégal de créer des IA trop puissantes. Les plus intelligentes sont réservées à l'armée et leur glace est réputée incraquable. La police de Turing fait donc appliquer cette loi, contrôlant supposément toutes les IA créées qui se trouvent affublées d'un code de Turing, comme les films et leur visa d'exploitation. C'est donc une parade pour éviter que le monde de Matrix ne devienne une réalité. Mais évidemment, rien n'empêche que des gens en créent une supra-intelligente inviolable, en toute discrétion, et évidemment en toute illégalité. Donc, euh, de parvenir finalement au monde réel tel que Léo le connaît. Eh hey, mais, au fait... <coughs> au début, tu nous as parlé des lindes d'Inception. va pas de nous la jouer à l'envers et d'éviter le sujet Ah non, non, non, justement, j'y venais. Et euh, d'ailleurs, il y a un rapport avec ce que j'ai dit avant. Ouais, c'est ça. Rattrape-toi. Là aussi, c'est une interprétation personnelle. Ça peut être totalement faux, mais je pense qu'il y a un rapport. Par contre là, c'est plus ou moins un spoil du bouquin, donc si vous voulez le zapper, vous pouvez aller directement ici. C'est un petit peu un spoil parce que ça arrive à la fin. Mais euh, ça ne dit pas grand chose de l'intrigue. Attention, vous entrez dans la zone spoiler. Pour le coup, je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Je vais juste vous faire écouter le passage du livre en question sur les images d'Inception. Ça devrait vous aider à comprendre pourquoi je pense que ce rapprochement est volontaire. Il y avait quatre prises sous l'écran, mais une seule pouvait accepter le connecteur Hitachi. Il se brancha. Rien. Un vide gris. Pas de matrice. Pas de grille. Pas de cyberspace. La console avait disparu. Ses doigts étaient… Il semblait y avoir une ville par-delà la courbe de la plage, mais elle était trop loin. Il était accroupi sur le sable humide, les bras serrés autour des genoux, et il tremblait. La ville, si c'était bien une ville, était basse et grise. Par instant, elle était obscurcie par des bancs de houle. À un moment, il décida que ce n'était pas du tout une ville, mais quelque édifice unique, peut-être une ruine. Il n'avait aucun moyen d'évaluer sa distance. Attention, je vais terminer avec un énorme spoiler. Il concerne directement l'intrigue du livre. Ceci est donc un spoiler dans un spoiler. Mise en abîme de spoil. Plus tôt dans l'histoire, on apprenait que la petite amie de Case, Linda Lee, avait été tuée. Et s'il se retrouve ce jour-là sur cette plage, c'est parce qu'il a réussi à briser la glace du programme pour lequel il avait été embauché. Et que se passe-t-il, à votre avis, sur cette plage Il retrouve sa petite amie. Comme Cobb retrouve sa femme. Vous sortez actuellement de la zone spoiler. Désolée pour ceux qui n'ont pas regardé la zone spoiler, mais je vous assure qu'il y avait vraiment un lien entre Lia et Inception... K. Smith. Entre Leah K. Smith et Inception. Mais vous devrez me croire sur parole. Voilà pour ce double épisode. Maintenant que vous savez tout ça, je tiens à vous rappeler une petite précision concernant nos romanciens. Ce livre est sorti en 1984, soit 12 ans après la démonstration officielle d'ARPANET et 8 ans avant la création de l'Internet Society. Et n'oublions pas que le web n'est apparu qu'au début des années 90. L'anticipation, on vous dit Maintenant, vous savez que le point commun entre Matrix et Inception est un roman de cyberpunk, en grande partie imbutable. D'ailleurs, si quelqu'un a compris si le coup de la truite qui dégouline sur la joue est censé être vrai ou une alu, merci de le dire dans les commentaires parce que moi j'ai rien bité. Cet épisode est désormais terminé, ça aurait été un petit peu long, même si c'était très incomplet, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire sur Matrix, de l'analyse, des théories, qui ont un rapport ou non avec romanciens. D'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à venir discuter et me faire des suggestions de détails à creuser, si vous le voulez, sur Twitter, sur Facebook ou dans les commentaires. Pour le reste, vous savez quoi faire. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, si une machine est plus intelligente que vous, c'est sûrement le début de la fin. C'est une machine est plus intelligente que vous C'est le début de la fin Aïe Je parlais de de cette La conscience de l'agent Smith était une reproductable Je les mots avant même de les commencer Et ah, oui. <rire> <rire> contre-mesure... Non j'ai oublié le logiciel ouais. Allez, je suis con, logiciel évidemment. C'est Nous voyons. T'es con, Les lampes Les lampes Les Bah, L'homme ouvrit la bouche pour parler. Une petite truite en sortit, suivie d'un improbable siège de bulle. Elle glissa le long de la joue de Case.